Se réveiller, se réveiller encore, se réveiller hurlant intérieurement, transpirant, suffoquant, la peur dans les yeux et la boule au ventre. Non, c'était pas un cauchemar, c'était bien pire. C'était la réalité. Se lever, s'habiller, déjeuner, prendre son sac et renoncer, absente. Se lever, s'habiller, déjeuner, prendre son sac et renoncer, absente. Se lever, s'habiller, déjeuner, prendre son sac et... Non, je suis obligée d'y aller. Marcher comme un condamné qui affiche un faux sourire pour ne pas se faire blâmer, je suis arrivée et c'est ici que l'histoire commence. Les premiers regards de la journée sont souvent les pires, après on s'habitue. On entend des blagues pas cool, on tourne la tête comme si on ne savait pas, comme s'ils n'étaient pas là. Mais pourquoi moi Je leur ai fait quoi Je vous supplie, répondez-moi. Réflexion et insultes à répétition. Tu marches seul, tu manges seul, tu survis seul. Mais bordel, vous tous, imaginez un seul instant la souffrance que c'est. Vivre pour se cacher de tout et de n'importe quoi toute la journée. Avoir peur de parler, de réfléchir et d'exposer ses idées. Être dégoûté de tout, de la vie, de l'amitié et de toutes sortes d'humanité. À en devenir instable, malhonnête et méprisante. Ne plus avoir confiance en soi ou en n'importe qui. Se créer cette putain de carapace de haine et de colère, de rage, de dégoût et de culpabilité qui nous pousse à bout. Qui nous pousse à plus s'aimer, qui nous pousse à se détester, qui nous pousse à vouloir crever, à se jeter d'une falaise, à arrêter cette réalité. Cette putain de réalité qui, commence, qui recommence en boucle chaque jour et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à la changer, à l'arrêter. Alors on pleure à genoux essayant de se mettre debout. Mais à un moment les jambes fatiguent et on préfère s'allonger et s'endormir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise À qui en vouloir à celui à qui nous a fait deux réflexions, à celui qui en a fait trois, aux cinq élèves qui filmaient ton humiliation, au petit groupe qui, qui rigolait de te voir pleurer, aux prof qui fermaient les yeux, ou à toi, toi qui restais cachée, assise bien tranquillement sur ton banc après avoir vu et entendu toute l'histoire depuis le début. Euh, C'est vraiment un texte qui me touche beaucoup. J'ai vécu quelque chose d'assez similaire, je pense. Enfin, Bien moins pire, parce que j'avais quand même quelques personnes qui m'entouraient. Mais au collège, en quatrième, euh, j'étais harcelée, j'étais insultée, on m'a frappée. C'était quasiment ouais, tous les jours, se faire insulter sans raison, se faire regarder de travers, euh, avoir des regards moqueurs, des rires moqueurs, se faire frapper dans le couloir parce que euh, tu étais là au mauvais moment, au mauvais endroit. Ou, euh... ouais Juste parce que tu étais là et que tu étais la proie facile et parce que tu avais plus ou moins des bonnes notes ou tu avais... Euh c'était pas quelqu'un qui, qui se défendait vraiment et du coup ça s'est fini euh, un... Il me semble que c'était ouais un vendredi en français sur les deux dernières heures de cours et euh, je lève la main pour donner une réponse ma réponse n'était pas bonne ce qui me semble à peu près logique on est en train d'apprendre donc c'était c'était normal sauf que je me suis fait huer en cours et euh, là j'ai pas tenu je suis partie en pleurant enfin j'étais en pleurs j'arrivais plus à, à à peine à respirer j'étais vraiment en état de panique totale et du coup, on m'a envoyé chez l'infirmière, après chez la CPE. J'ai vu je sais pas combien de personnes pour raconter ce qui se passait. Et c'était long et laborieux. Enfin, parler, parler, raconter 15 fois la même chose sans vraiment tout dire parce que ça fait peur quand même de, de dire que pendant quasiment un an, on a été harcelé, on a été, euh, été victime de ce genre de choses et qu'on n'a rien pu dire parce que ça faisait trop mal. Au début, tu te dis oui, j'en veux aux, aux gens qui m'insultent, aux gens qui, qui me font ce mal. Et puis après t'en veux un petit peu à tes amis, tes soi-disant amis qui réagissent pas, qui le voient pas, qui ne te défendent même pas en fait, qui sont juste là, qui regardent et qui font un machin. presque ce qu'ils rigolent avec les autres Parce qu'ils pensent que c'est juste de la rigolade alors que toi, pour toi, non. Et, et au final on, on finit par s'en vouloir à soi-même parce qu'on se dit que c'est de notre faute. Parce que si personne réagit c'est que c'est normal. S'il n'y a rien qui se passe ouais, c'est que c'est normal, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien en toi. Et juste du coup on sait même si c'est fini soi-disant. Je pense que ça reste, même après, long, même après des années, je pense. Enfin, moi, ça s'est mieux passé. Enfin, Aujourd'hui, ça va, quoi, mais... Ouais, je pense que c'est parce qu'on se crée quand même une, une carapace, quelque chose qui fait qu'on se renferme plus sur soi-même, qu'on se livre moins facilement aux autres. Avec le recul, quel conseil tu donneras à des personnes par En parler. Enfin, même si ça fait, ça fait mal, ça fait peur et... Et on a honte quand on le fait parce qu'on trouve ça ridicule et parce qu'on pense que c'est de notre faute, mais il faut le faire. Enfin, il n'y a que comme ça que ça peut s'arrêter, c'est pas en, en s'enfermant à pleurer tous les soirs dans sa chambre et, et à se faire du mal que, que ça va changer. Il faut le faire parce qu'après ça peut aller mieux et que c'est pas forcément perdu d'avance. Qu'est-ce que tu dirais au harceleur Ça sert à rien. Enfin, c'est juste ridicule d'insulter quelqu'un pour se, pour se sentir peut-être plus fort ou je sais pas. C'est minable, ça fait juste souffrir les gens et, et ça, te fait pas, ça te rend pas supérieur aux autres pourtant. Même si, en apparence, t'as l'impression d'être plus fort, peut-être. Ça rien au final et... et tu fais juste aller quelqu'un mal et peut-être que dans dix ans, tu t'en voudras.